Mais Tanganyika, le premier président Oyo, Casavubu, de père et de mères congolais. Qu'est-ce qu'il a fait de ces pays dès le début Parce que tous les mots on a les loisapons à banal. Par tous les mots on a dirigé par des pères et des maires. Tous leur rêves été reprochés. Il faut tant d'histoire. Malheureusement, pour autant que moi, j'enseigne l'histoire politique du Congo à l'université et j'en connais quelque chose. Suffisamment en Angola les loisapons à banal. Alors, il faut m'outoyer un exemple à Rouyko Pesalaxi, voilà, bah, Congolais. Dans si le Kalombo. Kalombo, Kalombo, Kalombo, Il faut y avoir aussi bien longtemps que je Kassavou, c'est un esprit. Abako, c'est un esprit. Esprit, pas pour Kassavou. Ce so, qui est pour la bonne, grand séminaire de Kaboué, pour la Kassavou, c'est la et c'est un esprit dans le C'est un esprit puisque il a des Mais en 1950, il est le président général de la Le 24 mars 1954, il y a eu direction à la BACO. Il des alarmes. À a à la qui a passé l'indépendance au Yobine Movandelé. Il a dit qu'il n'y pas de la Il a dit qu'il n'y Asali boloko, mboko, Tata na panda. Alors, quand kise repose qui se repose en 14 milliards de dollars na Banque Sangrano. 14 milliards, l'air atiki pouvoir. Kassobobo a repose en 1 milliard 400 000 dollars. Mais la ligne a eu de 000 000 14 milliards. Le nouveau Zahir. En 1965. Un Zahir est égal à 2 dollars. C'est Kassavou. c'est Il paye dans la peu de un peu de temps. Il de Il y a un ordonnance spéciale Il y a un a parce grâce à Kassavoubou, on ne m'a pas gagné Mais pourquoi vous pas reconnaître Nous autres, on est dans Il y a un président qui s'est curieux. Il on a eu un malange dans le Congo Pourquoi on a un problème? En 1885, dans la conférence de Berlin, va a créé l'État indépendant du Congo. il a eu l'été. Quand Bandou, Bakongo et de na province congo Naba Kongote, vivi. Première capitale Zaki vive en 1885. La 1886 est longue, vivi et kei na boma. Alors, en 1929 il y a décidé que Le capitale faisait un millier de pays a décidé Tant que nous avons nous je ne veux pas conflit pour vendre la tranquillité. Je ne veux pas que je me je ne pas je je ne pas je que je ne pas que a un bon gestionnaire. a un bon gestionnaire. a un bon gestionnaire. Il bon gestionnaire. Il y a un bon hein Il y a un bon a un bon gestionnaire. Il y a un bon gestionnaire. a un bon aussi bien vous vous esprit, ma congou. Esprit un des gens qui dépendent. gens qui ont été. Les gens qui ont gens qui on a eu un avertissement. Et ça va, Congo, te pour te répondre beaucoup. Pour que tu pas Congo tu te pas te tu ne pas tu ne pas tu ne Bon bakalım Nino Lingoloba. Est-ce eh? que vous bah, sont voter qui a diriger beaucoup. Ou ça quand pas tout eh? Donc pas à Kazamubu. Katumbi nous et pas Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. ya président il y a provincial, il y a Congo Jean-Claude gouvernement interpellé interpellé la vie au héros, les autres canabis, les autres sociaux, le moufement de la salle individuelle, il dit qu'il pas manqué de respect à la mémoire de la présidente Kassamou. C'est faux, archi Le grand problème, c'est que le journaliste m'a interrogé sur le quoi à Congolité à Noël Tchani, qui a été relayé par la fille Kassamou, qui a fait une vidéo, voire même à Figueiredo, qui a tout à côté de tous les mots euh, ça est pas un problème. Le vrai problème, c'est que je n'ai jamais, moi, manqué du respect ni la J'ai parlé puisque la fille veut vous, vous parlait du, du président Yamboko, de père et de mère. Voilà pourquoi j'ai dit que l'histoire yambokanabiso. Ils ont enseigné, puisque Nathan, du sangayango. Banda Mboko et Banda, le Congo n'a été dirigé que par des présidents de père et de mère. Et c'est comme ça que j'ai rappelé le président. Il y a des C'est ça l'histoire. Ils ont été président président Kassavoubou. Et que, partant de là, tout est bien. y de de de a de des choses qui sont en train de y a des choses qui sont en pas de Il y a des Là, pas un problème. Mais moi, je n'ai jamais renié le combat du président Kassavoubou pour faire un coup de coup Ça, je n'ai jamais remis ça en cause. L'histoire le renseigne d'ailleurs. Mais ici. Ouyo, Asala ki vidéo, Anasala ou de mauvaise foi, peut-être la buzz en mettant mon nom. Je suis désolé, moi j'ai pas besoin, il y a pour manquer respect, j'ai toujours été en très bon terme, n'a pas de problème à la Congo Je suis désolé, par exemple, dans polémique. On a la Katuana Nazate, président, en tout cas, mes excuses, les engras. Merci beaucoup. Dans toutes les autres films, il y a président et assemblée provinciale, il y a Congo centrale, honorable Jean-Claude Duvemba. En il y a de sociaux, mais il le a un peu de temps a de la où il la a un de a de temps où même y a il y a de Chani a de temps a a de de de euh, le vrai problème, c'est que je n'ai jamais, moi, manqué du respect, ni dans son prendre. J'ai parlé, puisque la fille qui a vous vous parlait du, du président Yamboko, de père et de mère, voilà pourquoi j'ai dit que l'histoire Yamboko en ils ont enseigné puisque Nathan Gissara Banda Mboko et Banda, le Congo n'a été dirigé que par des présidents de père et de mère. Et c'est comme ça que j'ai rappelé le président... Il y a du c'est ça l'histoire. ils qui Kassavoubou. Et que, partant de là, tout le de -il et que nous sommes nous de dire de dire de dire là n'est pas un problème mais moi je n'ai jamais le de dire président nous pour très de à vidéo, à de mauvaise foi, peut-être à en mettant mon nom. Je suis désolé, moi je n'ai pas besoin, il n'y a pas manquer respect, j'ai toujours été en très bon terme dans le, monde, le Congo central. Je suis désolé, par exemple, je belle polémique, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis interpeller, il y a un an à l'époque où il y canabas, sociaux, mais tout le monde dit La y a respect à la Présidente, la mémoire à la présidence Kassabou. C'est faux, archi faux. Le grand problème, c'est que le journaliste l'a interrogé sur le combat à Congolitère, à Noël Tchani, à Nomonboyédi, à Zah, relayé par la fille Kassaboubou, qui a fait une vidéo, voire même à Figi Moïse Katoubi, à côté de tous les moments. Le vrai problème, c'est que je n'ai jamais, moi, manqué du respect, ni la s'en prendre. J'ai parlé, puisque la fille, quand ça veut vous parler du président Yamboko, de père et de mère, voilà pourquoi j'ai dit que Yamboko ils ont enseigné puisque Nathan Yango, Banda Mboko et Banda, le Congo n'a été dirigé que par des présidents, de père et de mère. Et c'est comme ça que j'ai rappelé le président... Il y a l'Ibosho, il y a, a c'est ça l'histoire, il y a l'Aki Président Kassavoubou. Et que, partant de là, tout le bien est bien dégué, tout est bien, tout est bien, tout est bien là, dirigeant au Basalaïka a des perles des mains, là n'est pas un problème. Mais moi je n'ai jamais renié le combat, à Président Kassavoubou, pour que vous indépendance, ça je n'ai jamais remis ça en cause, l'histoire le renseigne d'ailleurs, mais ici, Oh, il y a une vidéo de mauvaise foi. Peut-être qu'elle a déjà beuse en mettant mon nom. Je suis désolé. Moi, je n'ai pas besoin. Il y a manquer de respect. J'ai toujours été en très bon terme dans le dépôt de la Congo central. Je suis désolé. Par contre, il y eu une polémique. Il y a la Président, en tout cas, mes excuses, les enrateurs. Merci beaucoup.